Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo, alors aujourd'hui on va parler des séances de dénivelé positif Je vais vous présenter trois de mes séances préférées parce que, bah, il <rire> y en a tout un tas, mais moi j'en ai choisi trois, c'est celles que je fais le plus régulièrement, et je vous conseille de les faire parce que c'est celles qui me font le plus progresser, donc je vous les recommande vivement, je vous les présente, c'est parti Alors la première séance de côte que je vous propose, c'est le Miocross ou Miocross Max. C'est une séance qui a été inventée par Eric Lacroix et qui a été popularisée dans son livre Trail que je vous recommande beaucoup, je vous mets un lien dans la description si ça vous intéresse Alors pour faire cette séance, j'en ai déjà parlé longuement dans une vidéo qui en est complètement dédiée Vous retrouverez le lien ici ou ici, je sais plus Et donc vous avez besoin de deux choses, déjà la première bah, d'une côte Donc j'en ai pris une bien raide et en bas de la côte un point où vous pourrez faire du kili Parce que c'est le principe de cette séance là c'est d'associer du renforcement musculaire et du travail de dénivelé. Donc en fonction de ce que vous voulez travailler, vous pourrez augmenter les temps en chaise et, et ou les temps en côte. Donc le principe, c'est de faire des circuits, donc des cycles, où vous allez faire un temps en chaise, puis un temps en montée et récupérer dans la descente, et ainsi de suite. Donc vous pouvez aussi faire montée, descente, chaise, Enfin, c'est un cycle, hein, donc euh, c'est pas trop grave si vous modifiez ce sens là. Donc le principe c'est très très bien pour les gens qui vont ne pas avoir des côtes qui vont être très longues et ça va pouvoir permettre de mettre du renforcement musculaire dans votre séance et partir dans la côte avec déjà les muscles qui vont être chargés. Donc ça c'est très très bénéfique pour les gens comme moi qui n'ont pas de montée, de, de montée très très longue à disposition et qui n'ont pas de montagne. Et du coup c'est très très bien pour les gens qui n'ont pas de montagne à proximité et qui veulent préparer des trails de montagne. Donc voilà c'était la première séance de renforcement musculaire associé avec du dénivelé et c'est une séance que je fais très régulièrement. Allez, deuxième type de séance. Maintenant, ça va être les montées avec récupération dégressive dans la descente. Ouh. alors je m'explique vous allez monter sur une durée ou une distance définie donc par exemple on va prendre 40 secondes la première montée va faire 40 secondes ensuite vous allez redescendre et récupérer en 1 minute 15 ça trois fois tac tac tac trois fois une 40 secondes de montée récup descendre sur une minute 15 les trois fois suivantes vous allez faire une montée de 40 secondes et une récupération cette fois ci dans la descente de 1 minute donc on réduit le temps de récupération ça trois fois tac tac tac tac tac et Ensuite, la dernière fois, vous allez monter sur 40 secondes et redescendre sur 40 secondes. Ce qui fait que vous allez avoir quasiment aucune récupération arrivée en bas parce que vous allez monter et descendre à peu près à la même vitesse. Voilà, donc ça c'est le type de séance que qu'on appelle le jerk et qui a été encore une fois popularisé par Eric Lacroix. Donc je vous invite à le faire parce que ça c'est extrêmement positif, notamment pour la gestion de son effort. Parce que le principe ça va être de monter toujours jusqu'au même point. Alors si vous n'avez pas de repère, je vous invite à prendre un bâton et à le poser au sol. Et voilà, vous positionnez un repère et l'idée ce sera de monter tout le temps jusqu'à ce même point d'arrivée. Euh, voilà, donc euh, le, la première montée et la dernière montée doivent se faire à la même arrivée si vous voulez euh, augmenter les la durée vous pouvez faire quatre fois chaque euh, groupe donc quatre fois avec une minute 15 quatre fois avec une minute quatre fois avec 40 secondes et ainsi de suite si vous voulez réduire vous pouvez faire deux fois voilà l'idée c'est de faire ça trois cycles comme ça avec des récupérations dégressives et encore une fois chaque chose est modifiable hein. vous pouvez modifier le temps de monter le temps de récupération à ah, ça c'est après s'adapter en fonction de chacun voilà c'était le deuxième type de de dénivelé que je fais très régulièrement et qui est extrêmement positif, notamment dans la gestion de son effort. Allez, à tout de suite pour le prochain exercice. Et voilà, on est déjà au dernier type de séance que je fais très régulièrement, c'est tout simplement le fractionner, mais du coup en dénivelé. Là, l'important, ça va être toujours encore une fois, comme pour le précédent, de monter toujours au même niveau, au même point, d'avoir de gérer son effort et de faire tout simplement des, par exemple, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. Voilà, la montée va être intense, la descente va être en récupération, donc ça c'est très simple hein. c'est peut-être l'exercice le, le, de niveler le plus simple, et là vous pouvez varier encore une fois le temps de montée le temps de descente, mais l'idée c'est toujours d'être dans la, dans la même régularité faire toujours le même le même euh, les mêmes temps de montée, les mêmes temps de descente. Voilà. Et ça, d'augmenter le nombre de, de, de, de fois, de répétition si vous trouvez trop facile. Mais ça, ça va être du coup de la gestion personnelle et de l'adaptation en fonction de chacun. Et ça, c'est l'exercice le plus commun, le plus facile, et qui est par contre très efficace. Donc faut pas se priver de ce genre d'exercice qui est très simple sans vouloir toujours se complexifier la tâche. Dans une prochaine vidéo, on parlera évidemment de tous les types de montées. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme, comme type aussi d'exercice d'autres exercices ce que vous pouvez faire comme le renforcement musculaire, on parlera bien d'autres choses qui concernent le dénivelé, donc si ça vous intéresse de suivre tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas également à le dire, je répondrai avec plaisir, et en attendant, moi je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo, c'était François, bye bye